Bonjour Alors, pourquoi amincir sévère verres Quand on a une correction moyenne, forte, euh, on parle toujours d'amincissement des verres, mais pourquoi Je vais vous donner trois raisons trois raisons qui, qui justifient d'amincir correctement ces verres. Je ne vous parle pas forcément d'amincir au mieux, mais d'amincir correctement. Euh, la première chose, c'est évidemment le poids. Plus vous allez amincir le verre, moins il y aura de matière, moins les lunettes seront lourdes. Ça, ça me paraît assez, assez logique. Euh, la seconde euh, est clairement esthétique, moins il y aura d'épaisseur, hein, quand on est myope, moins d'épaisseur au bord, euh, ça ne fait pas forcément très joli. Euh, quand on est hypermétrope, c'est d'avoir une grosse épaisseur au centre euh, crée un gros effet loupe et des, des yeux un peu de hibou, euh, ce n'est pas non plus super esthétique. Et euh, enfin, la troisième, euh, qui est peut-être pour moi la plus importante, elle est clairement optique, c'est-à-dire que euh, les épaisseurs des verres vont engendrer plus de déformations. C'est-à-dire que euh, quand on est myope, euh, au centre, l'épaisseur sera petite, on ne sera pas sur une grosse épaisseur, mais sur les côtés, effectivement, il y aura euh, plus d'épaisseur, ce qui veut dire plus de déformation, ce qui, quelque part, vous réduira le champ de vision net. Quand on est hypermétrope, d'avoir moins d'épaisseur, uniformisera l'épaisseur euh, du verre, donc l'effet loupe, l'effet grossissant. Et du coup, ça créera moins de déformations, moins de distorsions sur, euh, si on mettait une grille devant, ça les déformera moins. Voilà, c'était les trois raisons pour lesquelles il faut amincir ses verres correctement. Ça dépend forcément de la monture de, pour amincir ses verres. Et je vous dis à très bientôt chez Atalaistre.